Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que j'accueille Catherine douet Catherine, bah ça fait maintenant six mois environ qu'on se connaît, voire plus. Catherine a rejoint le, le programme Mission Passion et j'ai voulu l'inviter parce que c'est génial d'avoir vu ton évolution et comment tu as eu ta première cliente à quatre chiffres. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument qu'on raconte comment tu as fait parce que bah, tout le monde n'est pas à l'aise avec la vente, tout le monde n'est pas à l'aise avec vendre du coaching et je trouve que ton parcours peut en inspirer plus d'un. Donc, Catherine, ce que je te propose, c'est est-ce que tu veux bien te présenter un peu ton arrière-plan Qu'est-ce qui t'a amené au coaching Qu'est-ce que tu faisais avant Et puis après, on va rentrer un peu plus dans le détail de comment euh, c'est créé cette euh, relation avec ta cliente la première fois. Ça te va Oui, ça me va. Super. Donc, merci en tout cas de, de jouer le jeu. Bah, déjà, je te remercie de pouvoir euh, partager euh, ça. Alors, en fait, moi, comment je suis arrivée au coaching euh, J'étais dans une boîte où je formais déjà sur… Euh, J'accompagnais des services clients, en fait, dans la dans l'après-vente. Bon, on n'était pas tout à fait dans la vente, dans l'après-vente. Et donc, je formais sur de la posture, sur de, du discours, etc. Et puis, un jour, on m'a demandé d'accompagner de, des managers pour former ces équipes-là. Et en fait, à force de les accompagner sur du métier, ben, je me suis rendu compte que ce, que ce dont ils avaient besoin, c'était de la confiance en fait. La confiance souvent, ils savaient faire, J'avais rien à leur apporter, si ce n'est de révéler ce qu'ils avaient en eux et qu'en fait qu'ils savaient faire, mais qu'ils n'osaient pas faire, euh, voilà. Mais bon. Et donc à force de faire ça, ben, je n'avais pas mis le nom dessus, mais maintenant avec du recul, je me rends compte que je coachais déjà un peu, tu vois. Et du coup, euh, bah, j'ai voulu aller me former pour euh, quand même être… Ce que je faisais un peu naturellement, j'ai voulu le professionnaliser en fait. Donc, j'ai demandé à ma boîte qu'ils m'offrent une formation de coach. Ils ont accepté volontiers. Et donc, euh, bah, j'ai commencé à arriver dans le coaching comme ça. Voilà. Ok, génial, génial. Euh... Est-ce que tu penses que tu avais des prédispositions à devenir coach Alors, c'est peut-être évident pour toi aujourd'hui et c'est peut-être évident pour ceux qui nous regardent, mais tu aimes, aimes l'humain, tu interagir, tu comprendre. C'est quoi les tes attributs, tes, tes, traits de caractère, tes traits de caractère qui font que tu t'intéresses au coaching parce que tu aurais pu t'intéresser à plein de choses avec tes compétences euh, c'est une bonne question au moment où je te racontais ça j'avais en tête en fait une voix qui me disait mais j'ai toujours coaché en fait sans savoir euh, sans mettre un mot sur les sur les choses et comment en fait je me souviens je vais te raconter une anecdote quand j'avais 17 ans pour euh, avoir un peu d'argent tu vois je faisais les études et puis pour avoir un, un peu d'argent euh, ma mère m'avait trouvé un élève pour euh, donner des cours de maths parce que j'étais bonne en maths et, et je me souviens de cette femme qui est arrivée avec son, avec son gamin et qui me disait, il n'y il, il arrive pas en maths, il n'est il est vraiment pas bon, euh, je ne sais pas ce qu'on va faire de lui. Déjà, tu vois un peu le... <rire> et moi, je me disais, ben, si elle, elle ne sait pas, euh, comment je vais faire, moi, tu vois Et elle m'a dit, ben, donne-lui déjà au moins la base pour qu'il puisse raccrocher euh, à l'école et tout ça. Donc on dit, bon, ok. Et puis, en fait, au bout de, donc, on se voyait une fois par semaine, je me souviens de ça, et on a fait un peu de maths, mais très rapidement, on n'a on a plus fait de maths, en fait. Parce que je me suis rendu compte que il, est, il était bon en maths. Hein. C'est juste qu'il n'arrivait pas, il ne savait pas, parce qu'il entendait depuis le début qu'il n'était qu pas bon, qu'il n'était pas au même rythme que les autres. Et donc, il avait juste besoin, enfin, juste, mais tout est dans le juste de la confiance, de... donc on a rapidement fait de la confiance. Moi, je lui ai redonné confiance, je l'ai boosté, je l'ai voilà. Je savais pas que je faisais ça. Enfin, en fait, on faisait pas beaucoup de maths, mais quand il repartait de chez moi, il était tout boosté. Et pour la petite histoire, c'est un, un garçon qui a fait maths sup, maths sp, et qui a été très rapidement, moi, je ne me suivais plus en maths, hein. mais par contre, je l'accompagnais. Euh, voilà. Donc, en fait, j'y repense maintenant. Mais tu vois, je crois que enfant déjà, enfin très jeune, j'étais déjà dans… Je ne vais pas t'apprendre, C'est n'est pas une formation, c'est je vais te, te donner confiance et t'aider ou savoir ce qu'il faut que tu fasses pour développer ce que tu as déjà en toi finalement. Je te reconnecte à, à ta puissance, voilà. Et après, en fait, on m'a toujours dit que j'avais une grande écoute, tu vois, une écoute exceptionnelle, m'a dit ma cliente il n'y a pas longtemps de cette écoute qui permet d'être en connexion avec l'autre et de, bah, de savoir après donner la réponse de ce qu'il attend quelque part, enfin, en tout cas de ce qui va le mettre en mouvement. Ouais. Et aujourd'hui, ouais. euh, dis-nous quel type de personnes accompagne pour quel thème. Alors aujourd'hui, j'accompagne les femmes qui... Ils sont, alors je veux dire 40-50 parce que quand je suis rentrée dans ton programme, j'étais avec les 50 et en fait les 40 arrivent entre 40-50 ans qui euh, trouvent plus de sens dans leur travail, tu sais, qui vont bosser euh, Arculon qui attendent les week-ends et puis qui au week-end attendent les vacances et puis quand les vacances sont finies, ils se disent oh, encore une année de fête !» mais pff, voilà, qui suis... sont pas sont pas bien dans leurs chaussures, mais qui n'osent pas euh, passer le pas en fait soit parce qu'elles ne savent pas quoi faire, pourquoi faire, ou même quand elles savent, qu'elles qu n'osent pas parce qu'elles se disent « ça ne marche, marchera pas » ou « je suis trop vieille aussi », parce qu'à 45-50 ans, dans une boîte digitale, tu es considéré comme un, comme un danseur à, à 30 ans, euh, voilà. Et donc, ils se disent « je ne vais pas recommencer une, une vie maintenant ». Donc, je les aide à soit prendre conscience de, de ce qu'elles pourraient faire, les aider à, à révéler un peu leur, euh, leurs envies, leur, euh, leur zone de génie, de talent et euh, leur donner l'audace, le, parce que parfois ça va jusque-là, tu vois, de le faire. Voilà. Pourquoi t'adresser à un tel public et quoi euh, sur cette problématique euh, Alors, déjà, euh, en fait, ce qui m'a décidé, c'est que ben moi, j'ai quitté le salariat. Après, dans cette boîte, j'avais plus de 20 ans dans, dans la même boîte, tu vois. Et je suis partie à 56 ans, d'un coup d'un seul, parce que j'ai... Enfin, d'un coup d'un seul, tout est relatif, mais en tout cas, assez rapidement, dès lors que j'ai compris que ce que je voulais, c'était coacher, tu vois. Donc, je suis partie assez vite. Je me suis retrouvée... Euh... Dans une période de confinement, en plus, tu vois, où tout le monde disait, oh là là, gardons la sécurité. Le... Et moi, j'étais juste heureuse parce que je savais que j'allais, j'étais sur ma voie, quoi. Donc, ça m'a donné envie de, bah, déjà, mes collègues, quand ils m'ont vu faire ça, ils ont été très inspirés. Ils m'ont dit, oh là là, on rêverait de faire comme toi. Et moi, je leur ai dit, bah, c'est possible, tu vois. Et de, du c'est possible, je me suis dit, bah, et si je les aidais à Parce que des fois, c'est possible, mais on a besoin d'un coup de pouce, quoi, tu vois. Euh, voilà, donc euh, c'est ça qui m'a donné envie. Alors, pourquoi les femmes Tu vas me demander. Euh, pourquoi les femmes prioritairement Parce que c'est pas, c'est pas fermé. Peut-être demain, j'élargirai. C'est parce que je me suis rendu compte, euh, dans, dans, dans ces... quand tu es, beaucoup... es longtemps dans une boîte, je me suis rendu compte qui avait du mal à plus qui bougeait le, le moins facilement, était le, mo était le plus possible. Tu vois, procrastiner un peu par rapport à ça et manquer de confiance, c'était les femmes qui avaient plus d'audace et plus de, peut-être c'est... j'aime pas trop dire ça, mais quand même peut-être un peu plus facile encore pour les hommes aujourd'hui, qui sont plus dans l'action. Mmh. Les femmes, elles vont se demander, on euh, vont se poser tout un tas de questions. Il y a le foyer qui repose sur elles souvent. Il y a les enfants, il y a, il y a tout un tas d'aspects à, à prendre en compte. Qui fait que bah, du coup, elles, se... elles osent pas, tu vois. Donc, euh, j'ai senti comme une, une urgence, un peu, une priorité. Je voulais te poser la question pourquoi ces femmes ont besoin d'une coach Pourquoi elles ne se contenteraient pas de, de lire des livres, faire des points avec leur RH, avec leurs amis, leurs conjoints, suivre des formations Quelle est la place et l'importance du coach selon toi ben selon moi, il y a deux choses, c'est que des fois, euh, surtout dans ma cible, c'est des femmes qui sont très informées, qui, voilà, qui ont accès à, à, ces, à ces livres, qui savent ce qu'il faut faire au fond, mais qui euh, ben souvent euh, se demandent si elles vont être capables de le faire, tu vois quand même, qui ont besoin d'être rassurées, encouragées. Euh, voilà, tu vois, ça c'est déjà la, la première chose. Il y a, il y a vraiment ce... La... Moi, je l'ai fait parce que mine de rien, j'avais une amie qui faisait un peu le rôle de coach et qui, à chaque fois que je commençais à lui dire « Oh là là, je suis plus bien », elle me disait bah, « qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu sois bien, tu vois ?» Et c'est elle finalement qui qui m'a poussée. À... Donc, c'est le coach, c'est celui qui, qui encourage, qui te fait croire en toi quand toi tu vois pas. Des fois, tu te dis « Mais non », lui, il voit, il éclaire ça et, euh, et ça te booste. Et la deuxième chose, là, je m'en rends compte, euh, c'est que tu gagnes un temps fou. Mmh. C'est-à-dire que peut-être sans cette amie, moi, je serais probablement partie, mais dans trois, quatre ans, tu vois Dans quel état en... Plus t'attends, plus c'est dur, en fait. Et là, euh, bah, grâce à elle, je suis partie plus vite. Et puis, bon, euh, je vois bien, depuis que je suis euh, avec toi et ton équipe, je vois bien aussi comment j'avance, tu vois mmh. Yes, oui. Yes. Du coup, raconte-nous comment tu as avancé alors entre le moment où tu as rejoint le programme et quand tu as, as trouvé cette première cliente, par quelle étape tu es passée et puis aussi bah, quelles leçons tu peux en tirer pour aider ceux qui sont à la recherche de, de, de leur premier client. Oui. Alors moi, je suis arrivée, alors vraiment, euh, bon déjà, c'était le confinement j'étais entre deux donc euh, vraiment le j'étais entre euh, j'ai tout quitté euh, c'est en plein on est tous confinés <rire> voilà et donc du coup il y avait bon il y avait déjà comment je vais trouver des clients comment je vais coacher et puis il y avait aussi quelque chose qui me disait comme on est confiné il faut repenser un peu le je m'étais pas stratégie comme mot, mais c'est le mot qui me vient aujourd'hui. C'est-à-dire que tout de suite, je me suis dit il va falloir penser distanciel, distanciel, digital, tu vois. Donc c'est ça qui m'a poussé à être accompagnée déjà. Je me suis dit mais là, il va falloir te faire aider parce que euh, c'est un monde que tu connais pas, euh, voilà. Donc ça c'est la, la première chose. Donc je suis arrivée dans le programme comme ça en me disant euh, bah, j'ai besoin de voilà, je vais j'ai besoin d'avoir des professionnels qui vont euh, voilà, qui ont des stratégies. On va définir ensemble ce que je, ce que je dois faire. Mais j'étais, ce que je dois faire, je savais pas ce que c'était. Et même dans le type d'accompagnement, ma cible, tout ça, j'ai découvert plein de mots déjà. <rire> Avatar, tout ça, non. voilà, persona, etc. Euh, mais plus que ça, euh, quand je me posais la question, je ne savais pas. Et en fait, je dirais que ce que, dans une première partie, j'ai fait un chemin avec vous, en fait. Un chemin pour aller à la rencontre de ce que de ce que j'avais envie de faire, de ce que je savais faire, de qui je pouvais intéresser. De... Parce que bien au-delà d'une cible, c'est en fait, je prends conscience aujourd'hui qu'on appelle les clients qui nous ressemblent. Et donc, du coup, c'est mieux si on se connaît bien, tu vois parce que quand je dessinais mon... Je me souviens, avec Gotha, je dessinais mon, ma cible et tout ça. Mon persona, au bout d'un moment, j'ai dit, mais, mais c'est moi ça. Même <rire> Gotha, il a dit, mais elle te ressemble, non <rire> Donc, c'est intéressant parce que euh, ça, ça va aider aussi après. Parce que du coup, euh, parce qu'on partage les mêmes valeurs. Moi, je suis mieux aussi dans ce programme pour ça, tu vois. Parce que je me suis reconnue dans les valeurs que tu que tu insuffles et que toute ton équipe porte. Donc voilà, donc je suis arrivée avec ça, ça s'est éclairé, voilà, donc j'ai mieux su ce qu'il fallait faire, comment le faire, là où je serais à l'aise, mieux pour le faire, moins à l'aise, mais où il fallait y aller quand même, etc. Et bon, ça, ça m'a pris du temps, j'ai pris conscience et tu vois ça m'aide dans mes accompagnements aujourd'hui. Que quand on dit que le mindset c'est juste le socle, tu vois, c'est important parce que moi j'ai passé au moins presque trois mois, tu vois, à me conforter. Je sais, je vois rien. À me conforter sur euh, ben, qui j'étais vraiment, qu'est-ce que je pouvais apporter à l'autre, au monde. Qu'est-ce que tout ça, ça a pris du temps. Et après le reste, ça s'est fait euh, les 15 derniers jours. C'est là où j'ai fait euh, où tout s'est mis en place en fait. Donc déjà, moi, j'ai envie de dire, parce que j'entends souvent ça, euh, même dans les, avec les femmes que j'accompagne, il y a toujours la panique de dire « oui, mais et moi, qu'est-ce que j'ai à dire Sur quoi je vais accompagner Mais je ne suis pas légitime ?» Mais ceci, de, de se tranquilliser aussi avec ça, ça vient aussi au fur et à mesure. Quoi. Tu vois Ça s'éclaire un peu. Euh, au fur et à mesure, tu fais. Il faut faire, en fait. Ça. Voilà. Et du coup, comment Comment a été le déclic pour toi et raconte-nous l'histoire de comment tu as trouvé cette première cliente en, en, en haut de gamme hein, avec un montant à euh, 4 ben Déjà, on a, avec toute l'équipe, on a, on a finalisé l'offre parce qu'il y avait quand même besoin, de, en tout cas, d'avoir un, un, au moins un bon contour d'offre, voilà. euh, d'être convaincu aussi. Voilà. Une fois que j'ai eu ça, ben j'ai dit, euh, comme j'avais. Euh, la stratégie, c'était d'aller, euh, voilà, le, le maître mot, si je devais en donner qu'un, c'est euh, euh, servir, servir. Voilà, je me suis dépêchée après, du coup, d'aller, euh, je dis, bon, bah, je vais faire ce que me dit l'équipe. Uh -huh. <rire> je vais, je vais, je vais faut, si je veux être choisi, il faut que je dise au monde ce que je fais, il faut, faut que je… Voilà, et puis, il y avait ce côté… Euh, si on veut savoir qui je suis et si le coaching est fait pour moi, ben le mieux c'est de l'essayer en fait. Mmh. Donc, j'ai euh, commencé à euh, rapidement contacter mon réseau. Euh, non, j'ai fait un truc avant en fait. J'ai changé mon profil LinkedIn, je l'ai fait évoluer et au lieu de mettre juste coach, j'ai expliqué ce que je faisais que tu m'as demandé là, que j'accompagnais les femmes, tout ça, je l'ai mis très clairement dans mon profil. Et ça, ça a intrigué, parce que j'ai eu beaucoup de commentaires. Les gens sont venus... Alors, il y avait ceux qui me connaissaient déjà, qui m'ont dit « Ah, super, on me voit bien là-dedans. » Et puis, ceux qui me disaient « Ah, c'est quoi ça 50 ans, raconte-nous. » euh, raconte Voilà. Donc, ça m'a donné des occasions d'échange. Pendant ces échanges, j'ai raconté... comme J'étais complètement... Les gens ont vu que j'étais... Euh embarqué dans mon truc passionné que j'avais envie d'aider et tout ça donc ça les a intéressés donc j'ai raconté on a on a fait des échanges je donnais des conseils aussi souvent comme ça et puis jusqu'à ce que quelques personnes demandent un essaye quoi me dire bah tiens bah oui euh, j'ai cette problématique ils se sont reconnus en fait dans ce que je leur racontais et donc ils ont pris euh, une session avec moi donc parmi celles qui ont pris une session il y avait ma cliente donc, ben, je l'ai coaché une première fois et vraiment, à aucun moment, j'avais ce truc de vendre. J'avais toujours ce truc de, je vais servir. Tu vois, je vais servir, je vais l'aider. Et c'était d'autant plus facile que je me demandais un peu si j'allais pouvoir l'aider, tu vois, sur la première. Donc, mmh. donc j'ai tout fait. Je, je me suis dit, je, je me mets dedans. Je, tu sais coacher, vas-y, lâche-toi, mets-toi mets-toi dans l'alliance, écoute-la et juste apporte-lui ce dont elle a besoin aujourd'hui. » Donc, j'ai fait ça. Elle a été ravie. Euh, voilà, je l'ai coachée comme si elle avait payé en fait. Et elle m'a demandé, euh, elle m'a dit oh. « Tout de suite, elle m'a demandé euh, si on pouvait ravoir, si elle pouvait ravoir ça. Et là, j'étais toujours pas… J'ai dit « bon, bah ok, je vais en faire un deuxième. » Alors, j'avais quand même la stratégie, tu vois, derrière, de me dire « bon, Attention, on ne va pas faire 4-5 sessions. <rire> tu ne fais pas un coaching gratuit, tu vois. Mais, mais je, je, me, je me disais, c'est OK. Quoi. Donc, je lui, ai, je, lui fait, je, je lui ai fait une deuxième séance pour continuer. Et là, elle a été... Euh, en fait, on s'est synchronisés parce que moi, j'allais lui dire, bon, ben, je vais te présenter, est-ce que tu veux que je te présente mon offre parce que tu pourrais avoir ça, on pourrait aller plus loin. Mais c'est elle, en fait m'a avancé parce qu'elle m'a dit oh, c'est exactement c'est ça que je veux comme coaching et je veux être coachée par toi parce que j'ai vu plein de coachs j'en ai déjà eu et là euh, les deux séances qu'on vient de vivre c'est juste magique je te veux la prochaine fois tu me parles de ton nom donc c'est un plaisir fou parce que quand tu as quelqu'un qui te dit euh, je te veux outre le plaisir de, de que ça fait d'être de, de, choisi en mm -hmm. fait tu vois il y a surtout que là j'ai dit bah là elle va être vraiment impliquée dedans engagée ça lui va elle c'est elle qui demande donc euh, voilà et du coup à la troisième fois bah là j'ai fait pour le coup euh, une présentation d'offre et euh, ça s'est passé tout seul parce qu'elle avait déjà acheté à la deuxième en fait génial, génial. Euh, Parle-nous un peu de ton offre euh, parce que bah déjà bravo parce que c'est génial c'est un, une super belle histoire quand ça se fait comme ça c'est presque le scénario idéal hein. Euh, mais parle-nous un peu de ton offre aussi, si tu veux bien. Euh, parce que souvent, on va parler de coaching haut de gamme et on va penser, bah, on va facturer cher. Mais l'idée, ce n'est pas de facturer cher avec un niveau de service bas. Qu'est-ce qu'il y a dans ton offre qui euh, l'a attiré Qu'est-ce que tu as inclus dans ton offre Comment tu as créé ton offre Et euh, dis-nous un petit peu comment, comment tu as décidé de, de travailler cette offre. Alors déjà, je dirais une présence. Voilà, c'est ça qui... C'est-à-dire que euh, pour faire la différence avec des... Comme je faisais avant, en fait, avec des séances, où je vendais à la séance, euh, et avec des problématiques où on était toujours entre 6 voire 10 séances, qu'on renouvelait à chaque fois. Donc, à chaque fois, il y avait comme un petit, un petit challenge, il se passait rien entre les séances. Tu vois, moi, je me suis inspirée de ça aussi et je me suis dit... On va peut-être faire la même chose en fait, parce que globalement, il y a pendant trois mois, ça fait une douzaine de séances, mais déjà elles sont là, elles sont proposées, forfaitées, elles sont acquises et on sait qu'on part sur du court-moyen terme, tu vois, et donc du coup, on a le temps de d'investir, de, de, de tracer le chemin, de, voilà, donc il y a déjà ça et même pour… Ma coachée, ma cliente était très contente de savoir qu'elle allait m'avoir toutes les semaines pendant trois mois, tu vois. Euh, bon, et puis même, ça a été tellement, finalement, on a fini par adapter et je ne la vois que tous les quinze jours. Donc, tu vois, c'est même pas semaines. Et puis, entre, ben, elle sait qu'elle peut me joindre, euh, voilà, elle a accès à WhatsApp. Si elle a une question entre deux, euh, elle peut m'appeler. Je lui donne des choses à faire d'une fois sur l'autre, elle a un travail à faire entre donc il y a une continuité tu vois Il y a une continuité. et puis ce qui lui a plu aussi c'est le collectif. je lui ai dit euh, il va y avoir un groupe euh, Facebook euh, dans lequel avec tu auras d'autres personnes comme toi qui cherchent qui, qui vont se trouver et vous allez pouvoir partager et il y aura la puissance de, de, du collectif et ça, ça, ça lui a bien parlé aussi. Elle m'a dit souvent :« On est seul un peu dans son coin et on, on est, est content vrai. de partager. Okay. » Sans fausse humilité, euh, ce serait quoi les euh, Si je devais l'interviewer, qu'est-ce qu'elle me dirait euh, Qu'est-ce qui lui plaît le plus dans l'accompagnement avec toi Qu'est-ce qu'elle me dirait à ton avis Sans fausse humilité. Mm -mm. Ben, ce qu'on me dit à peu près. J'ai interrogé, j'ai fait quelques témoignages il n'y a pas longtemps, donc ça va être plus facile pour moi de te répondre à cette question. Ouais. Il y a, euh, ce qui ressort, c'est euh, une écoute vraiment exceptionnelle où on sait qu'on ne sera pas jugé. Visiblement, on le sent dès le départ, visiblement. Donc euh, voilà. Et puis un coaching. Ma coachée là, elle m'a dit. Euh, oh, elle me dit « c'est génial parce que je me retrouve comme à l'adolescence. » Elle me dit « j'étais un peu bloquée à chercher ce que j'allais faire et elle me dit « toi tu me rebalances à l'adolescence, on rêve, on a tous les rêves, ça me reconnecte à ça. » Donc il y a ce côté qui rend possible, tu vois, on se limite pas, mais ça j'ai presque envie de dire, avec un coach c'est un peu ça qu'on qu vit, tu vois. Elle elle le sait peut-être pas, mais voilà. Mais en tout cas… Il y a une, une une approche qui fait que euh, ben, je reconnecte à ça. Et l'autre chose qu'on dit, et ça par contre consciente, c'est que j'arrive à bien éclairer le, ce que la personne pourrait faire, en fait. mmh. faire prendre conscience de là où elle est et ce qu'elle pourrait faire. Ce qui, je vois assez vite le chemin en fait des gens. Après, mmh. tout le travail consiste à les amener sur ce chemin. Et des fois, voilà, ça, ça peut être un peu plus long. Génial, génial, génial. Merci beaucoup, Catherine. Euh, J'ai envie de dire, euh, avant de conclure euh, cette session, est-ce que tu aurais un ou deux conseils à donner aux aspirants coachs, aux coachs débutants, aux coachs qui recherchent leurs premiers clients Quels conseils tu leur donnerais de ton apprentissage euh, De se lancer. Ça, par contre, voilà. Ça, si je devais retenir quelque chose, on a souhaité. Et... Moi j'ai mis j'ai mis du temps c'est pour ça que j'ai mis du temps mais quand je l'ai fait je me suis dit mais alors oh, j'ai pas regretté mais c'est vraiment en essayant qu'on qu se rend compte de, finalement ça règle pas mal, cette histoire de syndrome de l'imposteur en fait pourquoi parce que ben quand on est dans en fait c'est l'autre qui va nous dire si on est si c'est bon ou pas c'est pas nous parce que nous on va toujours se juger plus plus sévèrement alors que l'autre il est heureux des fois avec un truc, un mot qu'on a dit, un regard qu'on a eu, ça suffit des fois. Mmh. Alors, et nous, on place la barre à, à vouloir faire euh, je ne sais pas quoi, qui serait mieux. C'est le client ta présence qui va nous dire. déjà, apporte beaucoup. C'est le mot que tu as employé qui m'a marqué. C'est ta présence, en fait. Juste d'avoir quelqu'un de présent quand on est en difficulté, qu'on vit des épreuves, c'est déjà énorme, en fait. Oui. Ça, c'est… Voilà, travailler à le... l'heure l'autre ce serait l'écoute c'est important pour pas être dans sa carte du monde à soi et vouloir amener une solution qui n'est qui n'est que la sienne que notre projection c'est en fait moi je, je je fais partie de ces personnes qui pensent que l'autre en face il sait il a les solutions mmh, bien et bien. que notre rôle c'est de le mettre en lumière donc l'écoute voilà c'est là pour pas être en même si on peut de temps en temps conseiller quelque chose euh, et amener quelque chose, mais de, de vraiment pour la confiance, c'est de, de, de révéler plutôt, hein, faire sortir ce qu'il y a de, de magnifique chez l'autre. En fait. Génial. Top, merci beaucoup Catherine. Est-ce que je pourrais te demander de, de partager un peu euh, bah, ton témoignage sur Mission Passion, c'est-à-dire que si aujourd'hui quelqu'un se pose la question, est-ce que je devrais rejoindre Mission Passion ou pas qu'est-ce que tu lui répondrais pour qui c'est fait selon toi et dans quelle mesure ça peut l'aider? Alors, s'il me demandait, je lui dirais ben si je lui dirais ça comme ça, si tu as envie de te mettre en mouvement déjà. C'est-à-dire, faut c'est un, un programme pour moi qui est fait pour ceux qui veulent agir. Mmh. Voilà. Et mais si tu en es là, même si tu as peur de le faire tout ça mais voilà, tu as vraiment envie de, de ça, je dirais euh, que euh, c'est euh, une belle équipe euh, de professionnels, sur ça déjà, euh, de belles expertises avec euh, un accompagnement vraiment, euh, ça va de du mindset en passant par la technique, la stratégie marketing, la vente, donc c'est complet, voilà. Euh, donc ça répond à tout ce dont tu as besoin euh, pour te lancer en fait, euh, une belle équipe, il euh, y a de l'individuel, on est en, en on partage aussi, il y a possibilité de partage, et je dis possibilité parce qu'il y a des coachings de groupe, euh, voilà, mais ça c'est aussi, ça s'adapte, moi ce que j'ai aimé dans ce programme, c'est que ça a respecté mon rythme, un peu de diesel au début, comme vous avez pu comprendre, mais en même temps, qui a su me donner l'impulsion quand j'étais prête. Voilà, hop, euh, du coup, on, voilà. Donc ça s'adapte vraiment aussi au rythme de chacun. Il n'y a pas un rythme, il y a, il y a un rythme pour chacun. C'est, il faut y aller. C'est voilà, c'est, c'est challengeant, mais ça s'adapte. Voilà, euh, une belle présence, de belles énergies. Voilà. Et qui donne des résultats parce que je s'en fausse. Euh, <rire> voilà, moi, je ne suis pas du tout dans, dans la flatterie, tout ça. Si J'ai conscience que c'est cet accompagnement qui m'a fait aller trouver cette première cliente. C'est que le voilà. début et c'est que le début. <rire> Maintenant que tu sais comment faire, cool. Merci beaucoup, Catherine. Merci pour ton témoignage. Merci pour ta confiance ravi aussi de, de pouvoir continuer à travailler avec toi dans le cadre de, de la suite. Euh, dis-nous un peu pour terminer, euh, comment les gens peuvent te trouver On mettra tes coordonnées en description à cette interview. S'il y en a qui veulent travailler avec toi, qui veulent profiter de ta présence et de ton écoute, bah, ils seront servis. Euh, et puis, dis-nous un peu, comment, euh, quels sont tes projets pour la suite, pour les prochains mois euh, Dans quelle direction tu vas de ton côté Alors… Euh... Dans quel euh, bon, Je vais tout de suite répondre. Comment est-ce qu'on peut me trouver J'ai une page Facebook, j'ai un site, euh, si j'ai un, un profil LinkedIn. Si on me Googleise, on me trouve très facilement. Je mettrai les liens en description. D'accord. Ouais. Donc, euh, euh, voilà. Donc, euh, je vous accueillerez avec plaisir. Après, c'est la suite. C'est moi, je vais en servir. Alors, pour... Mais, euh, ça, ça s'élargira, je, je le sais, mais j'ai envie de servir de plus en plus de femmes. Donc, c'est comme ça que je reste, voilà, je, je reste dans le programme très actif parce que euh, bah, j'ai envie vraiment d'étendre. Et puis, euh, j'ai envie de faire des conférences, d'aller parler un peu de ce que, que j'ai traversé, ce que mes clientes traversent, euh, voilà, et de, de les encourager, de rassurer sur, sur la, la possibilité à tout âge tu vois, euh, à tout âge d'entreprendre et de vivre ses rêves. Donc, euh, et donc, euh, et puis, pour faire ça, j'ai conscience que, en tout cas, j'ai envie de travailler avec un collectif. Donc, à moyen terme, il y a constituer une équipe pour servir encore plus largement. Wow. Voilà. Passionnant, passionnant. <rire> Merci Catherine, un mot de la fin et je te laisse conclure euh, cette interview où tu nous as apporté beaucoup, beaucoup d'éléments. Merci temps donc je te laisse conclure qu'est ce que tu aimerais pouvoir dire à ceux qui nous regardent qui... bah, j'ai envie de leur dire s'il y a euh, moindre envie de de, de, de coacher d'accompagner de servir et d'aider on a besoin de gens comme nous et euh, lancez vous yes. allez-y merci beaucoup catherine Plein de reconnaissance de t'avoir de rencontré. De, merci pour ta confiance d'avoir rejoint le programme et vraiment content de pouvoir continuer à t'accompagner euh, vers euh, toutes les belles choses qui, qui arrivent. Et euh, en tout cas, moi, je crois en ton potentiel et je sais que tu vas faire de belles choses. Et euh, bah, n'hésite pas à contacter Catherine si vous avez envie de, de travailler avec elle et de peut-être profiter d'une session. Où vous verrez avec Catherine aussi. Allez, ciao, ciao. Merci beaucoup, Catherine. Merci, merci, beaucoup, merci beaucoup, Lingen. Ciao.